Salut tout le monde, mon nom est Jim Quick, et je suis ici une nouvelle fois pour vous aider à apprendre plus vite. Une des questions que l'on nous pose souvent, c'est « Jim, que fais-tu tous les matins pour démarrer ton cerveau, pour le succès, pour avoir un meilleur focus et une plus grande productivité ?» Je vais donc vous décrire ma routine matinale. La première chose que je fais le matin, c'est d'avoir une technique pour me rappeler mes rêves. Et là, vous vous dites « Jim, pourquoi voudrais-tu te rappeler de tes rêves ?» La raison, c'est que souvent, alors que nous passons notre journée à apprendre et résoudre des problèmes, dans notre travail, dans notre vie, partout, quand vous dormez, votre esprit ne s'arrête pas. Votre inconscient continue de travailler sur ses problèmes et vous vous levez avec d'incroyables idées et solutions. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Et nous pouvons vous apprendre comment faire. La deuxième chose que je fais quand je me réveille, c'est de faire mon lit. Vous vous demandez « Jim, en quoi c'est bon pour ton cerveau ?» Deux raisons. La première, un environnement propre est important pour vous. Quand vous nettoyez et rangez votre bureau, votre chambre, vous avez l'esprit plus clair. La deuxième raison, c'est que je veux commencer ma journée avec succès. La façon dont vous faites les petites choses sera la façon dont vous faites les grandes choses. Alors commencez par l'excellence, prenez deux minutes pour faire votre lit, c'est très bénéfique, et ça va conditionner votre cerveau pour la réussite. La troisième chose que je fais, c'est de boire beaucoup d'eau. Votre corps et votre cerveau est composé de 80% d'eau. Beaucoup de gens se déshydratent facilement, et c'est très important pour votre cerveau d'être hydraté. Le fait est que vous consommez beaucoup d'eau pendant votre sommeil. Je m'hydrate donc beaucoup dès le matin. Ce que je fais ensuite, je me brosse les dents. Et là, vous vous dites « Jim, pourquoi te brosser les dents va être bénéfique pour ton cerveau ?» Je me brosse les dents avec ma main opposée. Il a été démontré qu'en utilisant votre autre main pour manger ou vous brosser les dents, alors que votre corps bouge, votre cerveau s'améliore. Pendant que vous vous brossez les dents avec votre autre main, cela crée de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Ensuite, je fais un exercice de respiration profonde. L'autre chose qui est importante pour votre cerveau, c'est l'oxygène. Beaucoup de gens sont épuisés et ressentent de la fatigue mentale. Pour contrer cet effet, il est important d'apporter de l'oxygène dans votre corps. En moyenne, votre cerveau représente seulement 2% du poids de votre corps, mais il consomme 20% des nutriments et de l'oxygène du corps. Il est donc important de faire des exercices de respiration profonde. La prochaine chose que je fais dans ma routine matinale, je me fais du thé. Je fais ce que j'appelle du thé pour le cerveau. J'ai mis du Kutu Kola, Ginkgo Biloba et du Lion's Mane. Ils contiennent tous des acides gras essentiels, d'excellents ingrédients qui boostent ma concentration et ma mémoire. Et pendant que je bois mon thé, qu'est-ce que je fais Je tiens un journal. Car si vous voulez booster le pouvoir de votre cerveau, il est important de prendre des notes. J'ai plusieurs conseils à ce sujet dans lesquels je vous apprends la meilleure façon de prendre des notes afin d'être capable de planifier votre journée, mais aussi de pouvoir écrire les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. J'écris donc ces choses gratifiantes dans mon journal, car si vous ne pouvez pas apprécier les choses que vous avez déjà, vous n'obtiendrez pas les choses que vous désirez. Alors pourquoi je pratique la gratitude de bon matin J'ai déjà un tableau pour ma vision et mes objectifs, mes rêves, j'ai aussi un tableau pour toutes les choses dont je suis reconnaissant dans ma vie. Si vous voulez ressentir de la gratitude, rappelez-vous toutes ces choses que vous avez dans votre vie et que l'argent ne peut pas acheter. La gratitude est excellente pour votre cerveau. Il y avait cette couverture du Times Magazine à propos de ces super nonnes qui pouvaient vivre jusqu'à 90 ans et plus. Je me demandais, mais d'où vient leur longévité La moitié provenait de leur gratitude et de leur foi. L'autre moitié venait du fait qu'elles ont appris de nouvelles choses toute leur vie. Ces deux capacités réunies sont vraiment très puissantes. Donc je bois mon thé et j'écris mon journal, car beaucoup de génies tiennent un journal, vous savez. Léonard de Vinci, Einstein, Marie Curie. La prochaine chose que je fais, c'est de faire un peu d'exercice physique matinal. Ce ne sont pas les exercices que je fais dans la journée, mais c'est 3 ou 4 minutes d'activité physique intense qui permet d'accélérer mon rythme cardiaque. Car c'est un fait. Tout ce qui est bon pour votre cœur est aussi bon pour votre cerveau. Alors quand j'accélère mon rythme cardiaque, je reçois plus de sang et d'oxygène dans mon cerveau. c'est très très important. Ce que je fais ensuite, je me fais un smoothie pour la puissance de mon cerveau. C'est quoi un smoothie pour la puissance du cerveau Certains aliments sont vraiment très très bons pour votre cerveau. Et j'enseigne aux gens comment mémoriser ces aliments. Je les mélange tous dans un mixeur. Certains aliments comme les myrtilles ou encore les avocats qui sont excellents pour le cerveau, mais également pour l'hydratation. Nous parlerons de tous ces aliments dans une prochaine vidéo. Donc, pendant que je bois mon super smoothie, qu'est-ce que je fais d'autre Je lis. Je consacre 20 ou 30 minutes par jour pour la lecture. Car les leaders lisent beaucoup. Vous vous dites, « Jim, je ne peux pas lire un livre par semaine. » En moyenne, une personne ne lit qu'un ou deux livres par an. Et les leaders lisent 4 à 6 livres par mois. Rappelez-vous, premièrement vous créez vos habitudes et ensuite vos habitudes font de vous ce que vous êtes. Faites de la première heure du jour un moment privilégié pour votre cerveau et vous réussirez le reste de la journée.